Et salut à tous les Astraliens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2, donc Building Gabriel saison 2 Oui le décor a changé, c'est peut-être la seule vidéo que vous verrez, là je suis au centre Donc voilà, on va commencer par la maison Alors c'est une maison qui a été faite en 6 heures de temps Je l'ai fait assez simple, j'ai pas essayé de faire rechercher Donc euh... Ne soyez pas trop indulgents. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire avec tout ça, donc... un saut de lave, euh, du bloc de quartz rayé, des briques, des escaliers en briques des pierres lumineuses bloc de diamants, bloc de escaliers en quartz, des portes en bois d'acacia des lits des verres, des portes armures bien sûr j'ai pas mis toutes les armures qu'il y avait avec hein, mais il y aura toutes les armures avec bloc d'or, table d'enchantement alambic, enclume alors chaudron il y en aura pas donc euh, ça hop on va en mettre un établi, fourneau, coffre, et torche. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme style de maison avec ça? Eh ben, on va voir, on va voir ça, les amis. Tada! Alors, oui, vous, pou comme vous pouvez le voir, attendez, on va passer. J'ai passé en F5. Voilà Vous voyez donc ça fait euh, Une maison assez Plutôt pas mal C'est très difficile de jouer en F5 Donc je vais vous montrer un peu euh... Ah oui J'ai oublié que j'avais Voilà On va vite faire le tour De toute façon Oh mince j'avais oublié que j'avais ça aussi Donc on fait le tour. Assez rapidement, hein, j'avoue. Voilà. Donc je vous ai fait le tour, vite fait. Hein. J'ai fait ça en 6 heures, hein, je vous rappelle. Donc voilà le toit. Qui, est plutôt joli, qui a été plutôt chiant à faire. Donc on va de suite mettre. ne veux pas. Alors oui, j'ai pas fait. Euh, j'aurais pu, j'aurais pu mettre euh, du carrelage ou quelque chose comme ça ici, mais non, là c'est là c'est pas fait parce que c'est, je voulais faire les choses assez simplement voilà donc après on a un petit escalier alors on on, on va faire on, on a le choix entre deux directions donc le diamant et euh, l'or donc on va aller d'abord au diamant c'est un truc un peu simple hein, c'est voilà c'est tout simple j'ai pas essayé de faire quelque chose de compliqué comme je vous l'ai déjà dit voilà oh, oh qu'est-ce qui se passe il y a un monstre là-bas attendez on va l'attaquer Et non, c'est pas un monstre, c'est voilà. On est à la donc à la salle des trophées, donc voilà pourquoi c'est euh, j'ai mis plein de blocs d'or avec toutes les armures, donc il y en a une en cuir, une en maille, une en fer, une en or et une en diamant, voilà. Donc c'est une petite maison comme ça, tranquille. 6 heures de temps pour la faire, euh, c'est vraiment. Euh, En plus, euh... avec ça, voilà, c'est magnifique. Oh, on va l'avoir d'un peu de loin. Ouais, ça gère, ça gère. Voilà, ça gère bien. Donc, euh, les amis, pour l'épisode 3, c'est à vous de me lancer des défis de construction pour pouvoir que je puisse le faire comme l'an dernier. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez que je fasse un carapus ou un Salamèche, bon, Salamèche, ça va être compliqué. Mais à vous de me lancer des défis. Voilà donc je sauvegarde et je quitte Voilà c'est à vous de me lancer des défis Surtout n'oubliez pas de liker, de commenter De partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux Et on se dit à la, pro à la prochaine fois Au mois prochain Normalement moi je devrais être rentré chez moi Pour l'épisode 3 de Building Gabriel Allez ciao tout le monde